Euh, moi j'ai voulu passer le BAFA euh, pour euh, occuper mes vacances, euh, avoir du relationnel et euh, m'occuper d'enfants. J'ai passé mon BAFA parce que euh, dès l'âge de 15 ans j'ai euh, commencé euh, très jeune l'animation. Euh, j'ai fait partie d'un dispositif ADOAC qui est ADO, -ado ton d'enfants. Et puis par la suite, euh, dès lors que j'ai eu 17 ans, j'ai euh, voulu travailler en tant qu'animateur avec un diplôme. Parce que tout simplement on aime le contact avec les enfants. J'aime bien leur apprendre certaines valeurs. Et euh, être ici en fait c'est une nouvelle expérience. Euh, et je pense que le BAFA ça permet vraiment de développer des aptitudes et des compétences dans des domaines différents. Alors sur un stage on va euh, aborder différents, différents éléments, différentes thématiques. On va avoir euh, du chant, où on va apprendre différents chants en essayant de balayer des chants pour tout petit jusqu'à des chants pour, euh, pour des ados. On va avoir des temps de jeu, où là aussi, on va différencier des jeux de connaissances, des jeux d'attente, des jeux d'intérieur, des jeux extérieurs, avec plus ou moins sportifs, avec ou sans matériel. On va également avoir euh, des temps plus théoriques, euh, sous forme de plus petits groupes, où on va là aborder plutôt euh, tout ce qui est la notion de connaissance du public, euh, le rythme d'une journée, que ce soit sur un, un accueil de loisirs sans hébergement ou un centre de vacances où là les enfants restent sur place. On va également avoir des temps de documentation où les stagiaires vont pouvoir prendre le temps soit de noter tout ce qui a pu être découvert, les jeux, les champs, etc. Mais aussi se documenter, faire des recherches sur des thématiques plus spécifiques. Éventuellement, ces temps, ça peut être aussi des temps d'échange avec les formateurs par rapport à notre vécu, sur ce qu'on a pu partager avec eux. Et puis, on va avoir des temps plus théoriques également sur la sécurité et la législation. Où, euh, où là, sans, en essayant de ne pas être trop descendant, mais on a quand même cet aspect euh, bah, législatif qui est ce euh, qu'il est, et où on ne peut pas faire ce qu'on veut, et c'est important que le cadre, euh, le cadre législatif soit connu des stagiaires. Et ensuite, on a un gros temps qui est le temps de projet, où on va justement permettre aux stagiaires de mettre en place un projet d'activité, et on va leur les faire travailler en petits groupes, pour qu'ils puissent expérimenter aussi le travail en équipe comme ils vont le vivre plus tard sur, euh, sur un, un séjour ou sur un centre euh, avec leur équipe d'animateurs ou d'animatrices. On a appris tout ça de façon, de façon très très ludique. Euh, on nous explique de façon théorique et après, par exemple, pour les jeux, on se met en place et on, on vit le jeu. Du coup, ça nous permet d'apprendre plus facilement et euh, tout en restant dans la rigolade et dans la bienveillance. On a fait plusieurs activités Plusieurs, euh, donc on a dû créer des jeux, entre guillemets. on a dû les faire découvrir aux autres en les pratiquant. Euh, les activités, on a, on a dû en faire plusieurs tout au long de la semaine et c'est ça qui nous a permis de découvrir de nouvelles choses. Après, comme pour la législation et la sécurité, on l'a fait sous forme de quiz. On a toujours innové pour apprendre d'une façon différente et c'était vraiment intéressant, du coup on est plus impliqué. dans... Dans l'apprentissage. On a fait les activités euh, d'une manière bien précise, c'est-à-dire qu'on les pratiquait. En fait, ce n'était pas un, un cours, c'était vraiment nous qui les, qui les faisais. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. On retient beaucoup enfin, d'une meilleure façon et beaucoup plus vite en plus. Alors, notre façon de travailler au niveau des CMEA, que ce soit sur un stage de base ou sur un stage d'approfondissement, euh, ça va être d'axer énormément sur l'agir. C'est un peu notre... Euh, notre marque de fabrique je dirais puisqu'on est eh bien un centre d'entraînement en méthode d'éducation active et donc notre objectif c'est de faire euh, pratiquer au maximum euh, dans les différents domaines c'est à dire que si on veut apprendre un chant on va pas donner une fiche de chant et leur dire euh, voilà les paroles sont celles là l'air c'est celle là on va chanter ensemble on va leur apprendre le chant et on va le chanter tous ensemble on va fonctionner de la même manière pour un jeu euh, on va le vivre on va y jouer en tant que joueur, vraiment, en respectant les règles qui ont été fixées. Et ensuite, on prendra le temps de faire un bilan, revenir sur ben voilà, quel était le jeu, quel était l'objectif de ce jeu, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour ce jeu, et donc quelle tranche d'âge on va pouvoir jouer à ce jeu, on va parler de terrain, etc. On est vraiment sur vivre les choses pour mieux les comprendre, parce que c'est notre façon de, de penser. On, voilà, on pense que si on vit les choses, on les comprend mieux et que si on les comprend mieux, on les remet mieux en place euh, sur des structures. Pour ma part, j'avais un peu d'appréhension pour venir. Donc le premier jour, on se regarde un peu tous, mais euh, en fait, au fur et à mesure, euh, on a tous un... Euh, L'objectif principal, c'est de passer le BAFA, donc on, a, on est tous dans le même état d'esprit et très vite, on se fait des amis, on rigole et euh, c'est très bon enfant. On se sent tous très bien, je pense, parce qu'on est tous intégrés. Dès les premiers jours, on nous a tous mélangés pour vraiment qu'on apprenne à connaître tout le monde. Au début, je me suis sentie un peu mal. Parce que de se retrouver avec plein de gens qu'on connaît pas, etc., c'était un peu bizarre. Et au final, au fil des jours, on apprend à les connaître. En fait, on vit avec. Notamment à la cantine, on mange toujours avec des gens différents. Donc on apprend un peu plus sur les gens bah, au long du stage. Et c'est vraiment intéressant de connaître d'autres personnes, de créer des amitiés. Alors moi, je me sens enfin, vraiment... Je sens vraiment que j'ai ma place dans le groupe. Euh, je m'entends bien avec tout le monde, on, on s'amuse beaucoup. Il y a beaucoup, euh, beaucoup d'humour et encore une fois pas de jugement. C'est vraiment sympathique de, de le faire. Je me sens euh, très intégré dans le groupe. Dès le premier jour, euh, j'ai pris connaissance des, des personnes parce que bon, dès le moment de l'accueil, les formateurs nous ont mis avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Du coup, il y a pu avoir un échange, des contacts et euh, du coup, ça a pu créer des, des liens amicaux et euh, du coup je me sens intégrée. Je pense que pour les personnes qui se posent la question d'entrer de, en formation BAFA, c'est une belle expérience. Euh, déjà au sein de la formation, parce qu'on va se retrouver dans une vie collective, euh, partager le, la vie du groupe avec ses points positifs et ses points négatifs, des se confronter à des choses auxquelles euh, les stagiaires n'ont pas forcément l'habitude, à 17 ou 18 ans, euh, d'être aussi acteur de la formation parce qu'on va leur demander de prendre des initiatives, on va leur demander de réfléchir, ce qui n'est pas forcément le... Ils ne sont pas forcément habitués à cette façon de fonctionner, on va beaucoup leur demander leur avis. Et donc je pense que ça peut être vraiment enrichissant pour la personne, au-delà simplement du fait d'apprendre de, des jeux et d'apprendre du contenu ou des chants pour, pour pouvoir encadrer un groupe d'enfants. Je pense que c'est une belle expérience aussi d'un point de vue personnel. Depuis mon arrivée en stage, j'ai énormément changé, notamment dans tout ce qui est la, la prise de confiance en soi, parce que lorsqu'on arrive en stage, on ne connaît, on connaît pas forcément les personnes ni les formateurs. Pour ma part, ce qui a changé, c'est mes responsabilités. Donc On a plus de choses à comprendre, etc. Et aussi, la, me sociabiliser avec les gens, genre beaucoup. Ça m'a vraiment permis de parler devant tout le monde, etc. Et c'est vraiment bien. Et après, c'est aussi le regard des autres. C'était quelque chose qui me faisait vraiment peur. Et il n'y a pas de jugement, en fait, dans, dans des formations comme ça. On est tous égaux, on arrive tous pareils. C'est surtout euh, le fait de, de nous ouvrir aux gens, parce qu'on n'a pas l'habitude. moi, j'ai pris beaucoup en assurance, alors que d'habitude, je reste dans mon coin et je ne parle pas. Là, j'essaie je, de participer au maximum et j'ai pris beaucoup de confiance en moi, d'assurance et je sais beaucoup mieux m'exprimer à l'oral. Quand je suis arrivée ici, on était encore euh, les adolescents, c'était nous qui, euh, qui étions les, les enfants euh, lors euh, du centre aéré, alors que quand on va ressortir, ça va être nous les animateurs. Donc on apprend à mûrir et de passer euh, d'enfant à responsable du groupe.